Bonjour Alors avant de commencer cette compilation de ouf, ouf j'ai décidé de vous expliquer quelques trucs. Dans la description, vous pouvez voir les noms des jeux, les personnes qui seront dedans et la couleur qu'ils vont utiliser. Du coup, voici ce que j'ai décidé de vous expliquer. D'abord, il y aura le nom du jeu. Ensuite, il y aura tout simplement les personnes qui seront dedans et accompagné entre parenthèses la couleur qui, seront, qui auront. Bien sûr, moi c'est jaune. Parce que moi j'aime le jaune. Et parce que voilà. Du coup, sur ce, bonne vidéo. Et puis voilà. Il a laissé oui, le personnage, d'accord, il a pas acheté directement. Non non je, je non, non, je le connais pas, je me juste de rencontre sur Mythic, euh, il a l'air chaud, il m'a dit qu'il aimait faire le sport. Euh... A ah, vu ses poids, il adore le fist. <rire> il, a, il a fait, euh, sa meilleure phrase c'était, c'est l'heure de la branlette bébé. C'est l'heure de la branlette bébé. <rire> le mec qui dit ça sur Mythic, il a pas peur. Hein. <rire> Appeler Pierre oh. oh merde il a des points Il a des points en fer D'accord. C'est mes armes Bon on va regarder hein. D'accord. <rire> Désolé Hugo, je voulais pas... Désolé je voulais faire un iski mais ça va trop marcher alors bon. Wouah ce marteau de l'enfer <rire> Le marteau qui a disparu Allez vole C'est de la merde ton perso Envie de lui faire caca dessus. <rire> tu m'attrapes pas. Joue un balle. Wouh Déconne pas Roger. pour les autres. Laisse-moi récupérer ma mine. Je te protégerai homme des cailloux. Je suis un aliment de la Et nature. Oh, <rire> oh oh oh. Ah, oh la vache. <rire> <rire> Le mec il faisait. Mais vas-y je vais te montrer un truc. La bombe, je l'aurai Attends, elle tombe Putain, t'es La bombe Enculé, ma bombe, elle a disparu Mon vous va te dévorer Ne mange pas, Tu es de la barbe <rire> J'ai le sida On <rire> <rire> <rire> a un combat qui dit ça Attention, ah, parce que mon attaque secrète, c'est que j'ai le sida Ah <rire> ah, tu vas mourir hein. oh. C'est pour ça que je me bats tout nu <rire> Ah, t'as pris... Euh... Ouais, là, il une, une meuf qui a envie de, de violer des gens, quoi. <rire> non, ah, mangé, vieux, sa vais <rire> je vais oh, te regarde. manger vu sa gueule. Je vais te manger Je te manger Encore une belle fois. C'était pour un autre cag. Oh mon dieu, une cougar me suit <rire> Ah, d'accord, oh, putain. Oh. Ce ping-pong. Okay. <rire> T'es tout rose, gros PD. <rire> oh, allez, <voilà> on va faire ta gueule, l'hémophobe! C'était mal joué ça avant. <rire> Qui va la choper? Oh, je l'ai récupéré! <rire> c'était caché derrière l'épée, tu sais! Mais, mec, c'était trop stylé ce que j'ai fait! Le dragon! Ta gueule. Non, mais c'est bon, voilà, il y a 5 vies, j'en ai eu! C'est C'est un taré sur ce jeu! Bon, bah, ben moi je. Pas... <rire> il a lâché la manette direct! Bon, moi je rage. Ta gueule! <rire> <rire> C'est pour en faire un gag! <rire> <rire> Heureusement qu'il avait dit pas de rage kit, hein! Ouais! Trix, t'es là? <rire> est <un> rage kit. <rire> <rire> Le dragon, il est où? <rire> <rire> <rire> Putain, drago, <t> es <rire> drago, où t'es dragon outé? Dragon outé! Oh là! Quoi <rire> Voilà Je mange de saucisson et je bois de la limonade, je vais grossir. Ouais, c'était pas un qui du tout Hugo, tu penses quoi de la, la El Khomri J'ai pas compris ce que t'as dit. Moi non plus. de la loi El Moi non plus, je suis pas le débat mais bon. De la loi El pas. Attention El Khom. El ah. la loi du travail de merde. Ah, euh... là, je suis pas au travail. Oh. <rire> Non, le principe c'est que ça va jouer sur ton navire c'est tu es en général bah non je suis pas en général je suis en STI technologique Bien. oh MDR il est en STI oui. <rire> <rire> oh MDR <I'm rire> les STI sont plus forts que les Secpa. et moi je suis en formation <rire> en formation débutant il n'y a pas un truc dans la loi comme quoi les STI vont mourir <rire> Non mais voilà, mais <rire> direct c'est quoi. <rire> oh. Mais je suis déjà en rouge. Mais je suis déjà en rouge. Arrête fils de schlag. Fils de schlag. Fils de schlag. Vous êtes sympa, vous me laissez boire. Ok. Tiens, je t'ai envoyé Hugo. Protège-moi Trix. <rire> je le savais. Mais... <rire> <rire> Attends, je me gratte les burnes. Protège-moi avec tes burnes! D'accord. Touche pas à mes burnes! C'est à moi, ça! <rire> c'est plat toi! <rire> mais non, c'est bon, j'ai plus de vie! <rire> Là, sur Smash Bros, je vous défoncerai tellement! Ta gueule! Ta gueule, moi je suis, pour... je suis super fort sur Wii U! <rire> non mais on a parlé sur console! <rire> pas sur tablette! Oh merde, j'ai encore une! <rire> suis pas boîte. sur tablette! Donne-la moi si t'en veux pas! Trix, attrape! T'as <rire> ta vie? <rire> De loin t'entends Merci. Merci <rire> copain. Et moi je le nique Ripley. Oh, pas sûr. Pas, pas sûr. sûr. Si quoi si... Appelle-le. Non le, si... en 1 v 1 en 1 v 1 il tient. Appelle-le. Appelle-le. Ah non moi je mets... moi je spe... euh, quoi que je veux bien faire l'arbitre. Ah bah si. Bon, si tu veux je peux faire arbitre aussi. Je, je suis non. Euh... Mais <rire> moi je voudrais être un arbitre pour voir siffler sur le sifflet <rire> <Ouais>. <rire> Mais sur siffler. Carton rouge. <rire> <rire> Ça fait <rire> vous voyez ou pas qu'on avait tous les deux la même chance. Ouais, oui, c'est toujours la même chose avec, avec, à chaque fois avec nous. Non, arrête, si on arrive à zéro, ce sera du... <rire> si on arrive à zéro... Voilà pourquoi j'aime pas les animaux <rire> Parce qu'ils me cassent les couilles ouais, Wow On a dit ouais. la même chose. Eh, ah, mais hey, oui. regarde, c'est l'envers. Ah, hey. Ouais. hey. Eh, où... monsieur Eh, hey, monsieur <rire> <rire> réveillez vous vous êtes à l'envers. Oh, what, mec, regarde, mais con <rire> Oh putain. Ah <rire> monsieur, vous pouvez venir m'aider. Oh. T'aurais pas dû, je crois. <rire> je suis là. Ah, monsieur, dégagez. Quoi qu que... <rire> J'arrive je te vois là. Mais mais ah non, mais Oh, je... oh désolé. Putain quel con <rire> Putain Oh merde, je suis passé dans les lasers. Oh bah et alors <rire> Bah et alors Oh putain y'a un mec là, c'est Geman. Oh il est bleu. Sale pute. Eh et... <rire> Sale pute de schtroumpf. trompe D'accord. <rire> oh, désolé. J'ai trouvé quelque chose, mais bon, si tu veux m'attaquer. Oh ah! Putain, le mur il tombe! Waouh! Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous regardez à la télé? M'en va les couilles! <rire> Allez! Allez, tu sors de cette chaise! Putain! Waouh, magicien, c'est mesmer! Kandaf, que voient vos yeux d'elgues? Je vois rien du tout, espèce de trou du cul! Waouh! Oh. C'est tout mou ici! Waouh! Wouh Oh! Laisse-moi! Enculé! Oh putain! <rire> Bonjour Oh putain, ouais oh, putain. Oh, là, Il faut faire comme dans euh, Matrix. Je crois qu'il faut faire un parcours avec... Euh... Oh merde <rire> Merde, attends, je vois rien. Merde Je, de... je vois rien, là, parce que t'es mort. <rire> ah ouais. Attends, je crois que j'ai trouvé la solution. Oui Allez, bim ouais Ah non, je suis bloqué <rire> oh, regarde là, regarde, oh regarde là, je... je veux entrer dans ce monde Oh Oh c'est oh. bien fait. Hein. Ouais. C'est pas très flippant, mais c'est bien. Oh. Oh. oh merde. Oh putain, je suis vivant. Ah bah moi aussi. Non, moi je ah. suis mort. <rire> <rire> wow. Je crois qu'il arrive. Derrière. Ah non. Oh Et je suis même pas mort. <rire> <rire> je, suis même... je suis même pas mort. Laquelle il faut que j'active Celle-là. Bah en même temps, c'est le seul. <rire> <rire> wow. <rire> Oh, j'ai très peur, mais je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Oh, oh. Moi oh. oh. oh, non, j'ai rien vu. Qu qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh. Ok. Waouh. Oh putain. Oh, bordel. Touche la lampe Hugo je voulais te dire que c'est... Hugo <rire> il faut que je... <rire> Merde C'était la vraie fin de la map. Du coup, pour vous pardonner de cette non-peur, j'ai décidé de vous faire passer un gameplay au Trixlayer à peur et que j'ai pas enregistré mon son. Je vous conseille de baisser le son, on sait jamais. Vous pouvez jouer à cette map, il n'y euh, a, a, a nulle part qui est safe Donc Trix va falloir nous coller au cul Comment ça il y a euh... nulle part qui est safe, ça veut dire quoi Non mais j'ai compris pas c'est des screamers ou c'est un truc qui nous poursuit A mon avis c'est un ghost qui nous poursuit Euh non non non, jouer... non non. ta non, non, gueule J'ai pas signé pour ça <rire> oh, oui, oui. <rire> <rire> Allez YOLO oh, bah, est bloqué. On est bloqué. Mais faut appuyer sur le. Le <rire> mec il a perdu une porte. Vous allez le voir le. Non, <rire> <Nickel> <rire> oh non. non Non non non, je reste là, allez-y. <rire> oh pourquoi c'est rouge ah, y y'a du bruit Non mais qu'à fouet, non, faut-il Il y a là c'est le là, elle était rouge Celle-là elle était devenue rouge. Je sais pas pourquoi. Non ah, ah c'est quoi C'est quoi ça Un gros. Moi. <rire> Arrêtez parce que si c'est un, un fantôme qui nous suit là, si on reste ah, ah, Il est derrière Il est derrière Il est derrière Il est derrière Il est derrière Il était un <ridicule. rire> il est <était> derrière <ridicule>, oui. <rire> <rire> Je suis le seul qui a eu peur Eh venez on joue sans lumière Bof. Non <rire> Ah Il est passé dans le couloir jure <rire> Mais y a que qui le voit, bordel J'suis le pas de la bande, en fait Bah les mecs, c'est très intéressant comme map, mis à part un fantôme uniquement pour Strix Slayer. Mais non, mais on dirait qu'il m'a choisi moi parce qu'il sait que j'ai peur <rire> Et là, c'est le moment du film où on fait « mais mec !» Et là, on se pose des questions sur ta sa santé mentale, et après on meurt bah, tout ça et après vous vous rendrez compte Donc... qu'il existe vraiment, et vous... vous, vous chirez dessus ah Qu'est-ce qui se passe J'avance à donf mon gars Mais genre. La tête de WAM, j'ai aucun truc sur mo Aidez moi Aidez-moi oh, Il s'est fait C'était lui le fantôme <rire> Ah <rire> Ah J'entends des voix Monsieur. Mais non, mais il a tiré avec le. Ah, <rire> il y a la vieille ambiance de. Il y a quoi là-bas Mais non, mais reviens, mais t'es sérieux, gars Je <rire> suis putain Mais on n'a pas tout visité là <rire> C'est <rire> quoi dessus. contre les chinois, bâtard? Il est où, Pigman? Elles sont sympas tes maps, y'a que Trixcapper! Euh. C'est qui qui fait ce bruit? Pigman, arrête! Le fils de plus <rire> <rire> Je savais que c'était lui! <s> C'est <'cười> ah Je l'ai vu ou pas Merde <rires> oh Il joue temps Coup de boule. Tu te calmes, Maurice <rires> T'as quand même une cro barre, là Reculez oh Oui Oui, oui <rires> <mal>. Trop tard <rires> C'est bon, on s'emmerde dans cette map ah, mais, mais putain de bâtard <rires> Bouge pas Hugo. Ok, bouge pas. on y recule. <rire> <rire> <rire> voilà, j'en ai marre moi. Ah oh Il <rire> s'est passé quoi les mecs Il <rire> est <l> en PLS <rire> Attends bouge pas, pas qui... bouge pas Tricks, t'as une pomme sur la tête Oui. Mais putain le viton il va falloir les voir OUI Il est en... hey, là oh Regardez. Oh, oh mais non je m'en fous de scream <rire> <rire> il est pas peur C'est quoi ce fantôme de merde mon gars C'est quoi ce fantôme low cost oh, putain, dit... Je me suis tout pris dans la gueule Tous les trucs qui faisaient sursauter, c'était pour moi OUI okay. hey, Derrière toi Hugo mais <rire> pourquoi hein ah, il m'a dit J'ai trouvé le fantôme Ça en exprès au pif Ah mais arrête <rire> je fais exprès qui bat. Bizarre. <rire> <rire> oh. <consumes> Ta gueule <rire> <rire> Et pourquoi drop Mais bah non, c'est pas drop idée. Des... Oh. What Mais c'est ce truc. Le mec découvre des touches en fait. Ah mais d'accord, on peut appuyer sur ces touches là. Ah d'accord, se déplacer c'était les flèches. <rire> ça ça va, ça a pas de souci. Mais.